Bienvenue en 2023, l'année du millet. Si, si, demandez à l'ONU. Und das Europäische Jahr der Aus- und Weiterbildung. Mais 2023, c'est aussi le 60e anniversaire de l'OFAGE. Am 22. Januar 1963, etwas weniger als 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, haben Deutschland und Frankreich einen historischen Vertrag miteinander geschlossen. Aus Feinden wurden Freunde. Et c'est ainsi six mois plus tard, le 5 juillet 1963, naissait l'Office franco-allemand pour la jeunesse. 60 ans, c'est 21.915 mal Guten Tag ou Bonjour. Mais ce sont aussi 9,5 millions de jeunes qui ont vécu une expérience interculturelle. 9,5 millions de jeunes gens, c'est so viele Menschen, wie Berlin et Paris zusammen Einwohner haben. Und Marseille, Hambourg, Lyon, Rostock, Strasbourg, Dresden, Horro, Hontnatürlich, Saarbrücken. Que ce soit depuis 60 ans ou pour les prochaines 60 années, notre engagement reste intact. Nous voulons que chaque jeune homme en Allemagne, en France ait Austausch. damit mit Verständigung und Frieden in Europa. Dans cette aventure, ce sont plus de 8000 partenaires qui s'engagent à nos côtés avec des milliers de projets par an. Et vous que diriez-vous de passer les six prochains mois à célébrer avec nous l'amitié franco-allemande Un concert philharmonique avec des jeunes de France et d'Allemagne. Une Kinderkonferenz mit Teilnehmenden zwischen und Jahren. Une marche pour le climat. deutsch-französischer Jugendkongress mit der Bundeszentrale für politische Bildung. Mais aussi une étude réalisée par l'institut de sondage Cantar portant sur le regard de la jeunesse franco-allemande sur le monde d'aujourd'hui et leur avenir. Et ça, sans compter les très nombreux projets de nos partenaires. Vous n'avez pas tout noté Retrouvez tous les événements sur notre site internet. Aux jeunes qui font vivre nos programmes, à vous qui vous engagez pour les jeunesses françaises et allemandes et européennes. Nous souhaitons une très bonne année 2023. Frohes Neues Jahr